Bon, bonjour, merci de cette invitation. Donc, Je vais vous présenter une recherche qu'on a menée ces dernières années sur les relations entre les manières dont les élèves vivent les matières scolaires et le décrochage scolaire. Voilà, et donc il y a un ouvrage qui est sorti en 2016 chez ESF pour ceux que ça intéresserait de, de poursuivre. Et donc c'était une recherche collective qui comprenait euh, trois doctorants. C'est toujours euh, voilà, quelque chose d'intéressant que de travailler de manière collective et d'associer des, des jeunes chercheurs. Alors comment va s'organiser euh, ma conférence Autour de six points d'inégale longueur, la question de recherche, les sources de la recherche, les caractéristiques de la recherche, un certain nombre de résultats, quelques déplacements qui nous semblent importants par rapport aux questions qui sont liées au, au décrochage et des pistes euh, d'action possibles. Voilà. Alors la question initiale, voilà, c'est en quoi les disciplines ou les matières scolaires et leur fonctionnement participent du décrochage scolaire. Voilà, c'est la question euh, initiale. Alors, vous voyez, là, c'est très très bref, mais je vais développer un peu plus d'autres points. Alors les sources de ce questionnement. Trois recherches du laboratoire, que je, sur lesquelles je vais revenir avec vous pour mieux comprendre la démarche qui a été euh, la nôtre, puisque à l'origine on est une équipe de, de didactiques, donc centrée sur les disciplines. Il faut comprendre ce qui nous a amené à nous déplacer quelque peu. Une conjoncture particulière. Et puis des interrogations sur le fonctionnement des recherches euh, dans le champ de l'éducation, au moins euh, en France. Alors, le, la première recherche, c'est une recherche continue pour nous. C'est-à-dire, c'est essayer de mieux comprendre ce que ça veut dire qu'une discipline scolaire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui semble simple, qui semble évident, mais c'est loin d'être évident parce que ça varie selon les filières, selon les moments du cursus, selon les pays. Euh, etc ou pour le dire euh, très concrètement les mathématiques en CE2 et en Terminal S c'est pas la même chose le français au euh, cours préparatoire et en première c'est pas la même chose il y a aussi des écarts entre les prescriptions les instructions officielles et puis les pratiques euh, des maîtres etc donc ça nous a amené à distinguer et c'est une distinction euh, fondamentale pour nous et je trouve qu'elle est insuffisamment pensée, ça nous a amené à distinguer la notion de discipline scolaire et celle de configuration disciplinaire. Pour le dire autrement, une discipline existe sous la forme de configurations disciplinaires qui sont très très différentes. Voilà, il y a les exemples que je vous ai donnés, ça varie donc selon les époques, selon les pays, les moments du cursus, les filières, ce n'est pas la même chose en lycée général, en lycée professionnel, etc. Ça varie selon les pédagogies, j'y reviendrai. Hein, par exemple, ben voilà, en mathématiques, dans le groupe scolaire qu'on avait suivi à l'école Freinet, il y avait beaucoup de création et de recherche, ce qui n'est pas le cas dans les autres écoles primaires, si vous voulez. Donc voilà, ça varie aussi selon les espaces. Et on distingue, nous, et voilà, on pourra y revenir dans la discussion, ce qu'on appelle les espaces de prescription, avec les textes de loi, les instructions officielles en France, etc. Et ça, ça peut varier selon les pays. Vous avez des pays où on considère que c'est un peu. C'est presque du communisme d'avoir les mêmes instructions officielles pour tout un pays, etc. Donc voilà. Mais en France, vous avez des instructions officielles, des espaces de recommandation, et c'est là en général qu'on commence à s'engueuler, c'est-à-dire qu'on réunit dans les espaces de recommandation tous ceux qui ont pour fonction, pour vocation, d'expliquer aux enseignants comment il faudrait faire pour que ce soit mieux, sans que ça ait force de loi. Donc vous avez dedans les corps d'inspection, les conseillers pédagogiques, les manuels scolaires, les syndicats, les associations pédagogiques, les associations de spécialistes, les mouvements pédagogiques, etc. Très différents, mais qui ont ce même type de fonction. On distingue encore les espaces de pratique des enseignants et des élèves, sachant qu'il y a des écarts hein, entre tout ça. Par exemple, vous avez nombre d'enseignants qui ne suivent pas exactement, et pour des tas de raisons, les instructions officielles y compris les inspecteurs peuvent ne pas suivre exactement les instructions officielles et dans les périodes où c'est tendu avec les ministres, c'est un peu le cas ça a été à une certaine époque peut-être que ça repointe le bout de l'oreille et puis on distingue encore des espaces de reconstruction, appropriation en d'autres termes tous les acteurs du système reconstruisent les disciplines, voilà, chacun d'une manière ou d'une autre, j'y reviendrai, et puis l'appropriation, c'est-à-dire ce qu'ils en font, quel rapport ils nous avec. Donc voilà, en tout cas, ce qu'il faut peut-être retenir, j'y reviendrai, c'est pour nous l'importance de, de la distinction entre discipline et configuration disciplinaire. Autre recherche, c'est une recherche qu'on a, Pratiquée qu'on a menée sur la pédagogie freinée dans un milieu très très populaire, hein, dans une banlieue très défavorisée de Lille, à mont saint Barol, Et donc là, c'est une recherche pour laquelle on, on a travaillé pendant 5 ans à hein, 11 chercheurs. Donc c'est peut-être la plus importante recherche en France menée sur une pédagogie alternative. Donc là, ça permet de sortir un peu du discours d'opinion. Et donc, ça nous a confirmé nous a confortés dans l'idée des différences, des configurations. C'est-à-dire que les disciplines scolaires ne fonctionnent pas du tout de la même manière quand on va dans une école qui pratique la pédagogie freinée et dans une école qui pratique pédagogie classique. J'ai évoqué le cas des maths, mais par exemple en français, alors que dans nombre d'écoles, le problème des maîtres, c'est de faire en sorte que les élèves arrivent à écrire un texte de temps de ligne en faisant le moins possible d'erreurs orthographiques et de maladresse syntaxique, les maîtres de l'école Freinet ils disent, pour nous l'important, c'est que les élèves s'autorisent. Qu'ils s'autorisent à écrire, qu'ils s'autorisent à parler, etc. Donc vous voyez, c'est une entrée disciplinaire très très différente. Deuxième chose qu'on en a tirée, c'est l'importance de la reconstruction, appropriation des disciplines, c'est-à-dire que les disciplines étaient appropriées de manière très très différente par les élèves. Voilà, et, et, et ce qu'on comprend, hein, puisqu'il y a des pratiques aussi qui sont très très différentes. Troisième recherche qui, se, qui, qui nous a mené au seuil de la recherche dont je vous ai parlé, c'est la recherche sur ce qu'on a appelé la conscience disciplinaire. C'est-à-dire la manière dont les acteurs sociaux et plus particulièrement les acteurs scolaires, reconstruisent les disciplines scolaires. Et là, il y a des variations, j'y reviendrai, quels que soient les acteurs. Alors, je vous donne juste quelques résultats pour vous montrer euh, en quoi ça peut être intéressant, des résultats qui concernent la fin de l'école primaire, c'est-à-dire le CM2. Vous avez des flottements importants dans la notion de matière scolaire. Quand on demande aux élèves, voilà, quelle matière tu as travaillé à l'école, vous avez 102 désignations différentes qui arrivent. 102. Voilà. Et donc, il y a dedans des matières, des activités, euh, tel ou tel contenu, etc. Chaque élève donne entre 3 et 21 matières. Hein. Bon, donc... Euh vous voyez, ça, ça, ça, ça, ça mérite réflexion quand même hein, sur euh, la clarté des fonctionnements. Deuxième chose, les finalités sont peu claires, c'est-à-dire que les élèves ne savent pas trop pourquoi ils doivent faire telle ou telle matière, si ce n'est que ça leur a imposé. Vous avez des matières plus ou moins bien reconnues, français, maths, langue, mais aussi sport, et puis d'autres pas du tout reconnus, comme l'éducation civique. J'y reviendrai. C'est une constante dans nos recherches. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe, il y a un écart entre les discours de l'institution et euh, la réalité des pratiques et de la reconnaissance. Vous avez aussi des spécificités disciplinaires. Par exemple, le français est une discipline composite, hétérogène, pour les élèves, ça ne forme pas forcément une unité, il y a des tas de composantes. Avec des, des, des choses un peu amusantes parfois, par exemple, pour certes, certains élèves, vous disent que euh, enfin ne mettent pas, par exemple, poésie ou récitation avec français. Alors pourquoi Pourquoi ça, ça, ça se tient? Hein ben ils disent ben, il y a un cahier pour le français et il y a un cahier pour la poésie et la récitation. Vous voyez donc il y a toujours une cohérence dans, dans les réponses des élèves. Mais, derrière ce morcellement, il y a un cœur, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on retrouve le triplet orthographe, grammaire, conjugaison. C'est-à-dire, contrairement à nombre de discours qu'on entend à l'heure actuelle, voilà, c'est massivement pratiqué dans le cadre euh, du français. Et avec quand même un poids fort de la tradition, par exemple... Les élèves considèrent en matière d'écriture comme unité mot ou phrase. Ça ne va pas tellement plus loin. Et ils dissocient lecture et écriture. Vous voyez, bon. Les mathématiques, en revanche, c'est un espace qui est homogène. Pas du tout comme le français. Sauf en ce qui concerne géométrie et mathématiques qui sont dissociées par des élèves qui peuvent dire ben Moi, j'aime bien le français, j'aime bien les maths, mais pas la géométrie. Ou l'inverse, etc. Alors, on a encore, euh, par exemple, sur les sciences. Les sciences, c'est intéressant parce que c'est une des seules disciplines où les élèves disent que ça répond à certaines de leurs questions. Et où il y a des relations au monde extrascolaire qui sont marquées, via notamment les documentaires, etc. Ayant dit ça, hein, deux choses sont encore importantes issues de cette recherche. C'est que tous les acteurs, tous les acteurs, reconstruisent les disciplines. C'est-à-dire, non seulement les élèves, mais aussi les enseignants. Par exemple, vous discutez avec des enseignants de français. Ceux qui vous disent, je suis prof de français, et ceux qui vous disent, je suis prof de lettres, il n'y a pas la même reconstruction de la discipline derrière. Idem pour les mathématiques, où certains vont dire, les mathématiques, ça sert à résoudre les problèmes quotidiens. Tandis que d'autres vont dire, non, ça n'a aucun rapport avec les problèmes quotidiens. C'est un système logique en soi, si vous voulez, avec l'importance dans certains travaux mathématiques, de l'imaginaire, etc. Donc, vous voyez, il y a des reconstructions différentes. Et puis, il faut bien distinguer ce qui est de l'ordre, et, et ça, c'est important aussi pour nous, de la clarté, enfin, des modalités de la clarté et de la pertinence quand on parle de la conscience disciplinaire. Qu'est-ce que ça veut dire Quand on dit modalité, ça renvoie à ce dont je viens de vous parler. Par exemple, le français qui est considéré comme une discipline hétérogène. Les maths comme une discipline plutôt homogène. Le français comme une discipline prescriptive, à la différence des autres. On impose ce qu'il faut faire, on dit ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc, ça ce sont les modalités. La clarté à distinguer de la pertinence. Alors, Par exemple, vous avez certaines disciplines qui ne sont pas claires du tout pour les élèves. Par exemple, tout ce qui est éducation citoyenne, éducation civique, ils ne savent pas trop ce que c'est. Donc, ce n'est pas clair. Mais vous avez d'autres choses qui sont claires. Par exemple, les gamins qui vous disent, le français c'est simple, c'est du blabla. Vous avez dû entendre ça, je pense, autour de vous, etc. Vous voyez, bon, c'est clair. Euh, le lycéen qui est en terminale dit euh, « La philo, l'important, c'est de donner son opinion. » C'est clair. En revanche, c'est là où la distinction est intéressante. C'est pas pertinent. Ce n'est pas pertinent alors, soit au regard des instructions officielles, soit au regard des discours des profs, mais surtout au regard des apprentissages potentiels. Si on est sur ces positions-là, on ne peut pas réellement apprendre, vous voyez Et ça, c'est quelque chose qui est euh, intéressant à creuser, cette distinction entre clarté et pertinence. Mais, dernière chose qu'on a trouvée sur cette recherche, c'est effectivement l'importance des sensations et des émotions. Voilà, j'aurais dû bouger plus tôt, vous voyez et, on s'est aperçu qu'il y avait notamment beaucoup d'émotions que ressentaient les élèves. Et notamment, et j'y reviendrai, un grand stress lié à la compréhension. Et ça, j'y reviendrai, c'est quelque chose de, de très important. Donc ça nous a conduit à travailler sur la recherche, je vous présenterai immédiatement après, sur le vécu disciplinaire c'est-à-dire sur les sentiments et les émotions que les élèves déclarent associés aux matières scolaires et au rôle que cela pouvait jouer dans l'accrochage ou le décrochage scolaire. Quatrième source, une conjoncture spécifique. Bon, L'attention sociale en France et particulièrement dans le Nord-Pas-de-Calais, qui est une région privilégiée pour ça, au décrochage scolaire. Le soutien d'un organisme de travail social, la Sauvegarde du Nord, grâce à son directeur de recherche, Philippe Grenier, qui dirige, je crois, un institut dans l'Aisne, d'ailleurs, je vous signale, Et puis l'aide de la réserve parlementaire, grâce à Marie-Christine Blandin, qui a été directrice euh, responsable de, de, de la région, qui est une ancienne enseignante et qui a une attention très très particulière aux, aux questions d'éducation. Et je, cette remarque un peu pernicieuse de ma part, excusez-moi, mais il est parfois plus facile d'obtenir des soutiens hors éducation nationale que dans l'éducation nationale pour travailler sur l'éducation nationale. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette remarque, mais bon, c'est quelque chose qui m'apparaît après plusieurs décennies de recherche au sein de l'éducation nationale. Et puis, dernier point, avant d'en venir directement à la recherche, c'est des interrogations sur la division du travail scientifique en matière d'éducation. D'un côté, quand on parle du, du décrochage, finalement, qu'est-ce qu'on trouve La majorité des études je dis bien la majorité, hein, ne s'occupe quasiment pas du cœur de l'école, c'est-à-dire des matières scolaires, des enseignements disciplinaires. C'est-à-dire que les études, la majeure partie des études dont on dispose sont centrées sur l'extrascolaire, c'est-à-dire la personnalité des élèves, leur famille, leur milieu social. Et donc là, on cherche à tracer les contours de ce que certains appellent des populations à risque. Ou alors, d'autres études envisagent le décrochage comme un processus complexe, multidimensionnel, etc., au sein duquel l'école tient une place fondamentale. Mais, dans cette perspective, l'école est considérée de manière très très globale autour de l'évaluation, autour de l'orientation, etc., etc. C'est-à-dire que le poids des matières n'est quasiment pas pris en compte. Vous vérifierez hein, dans les études que vous lirez. Donc, si vous voulez, pour nous, il y a un paradoxe. Ce qui occupe la majeure partie du temps scolaire des élèves et ce pourquoi ils sont envoyés à l'école tiendrait un rôle mineur dans les processus de décrochage ou d'accrochage. Vous voyez, il y, y a là... Voilà, quelque chose qui nous étonne, et je vous signale aussi pour ceux que ça intéresse, c'est aussi le cas pour les études sur la violence ou sur le climat scolaire. Hein. C'est exactement, exactement la même chose. Sur ce, en même temps, hein, il faut dire que les didacticiens ne sont pas forcément énormément remués pour travailler là-dessus. Il hein. faut être honnête aussi, là, les torts sont un peu euh, partagés. Alors nous on est parti de, de par rapport à notre question, d'une hypothèse très générale, c'est que le vécu disciplinaire est important pour l'accrochage et, et le décrochage scolaire qui ne serait pas global, qui ne serait pas uniforme, c'est-à-dire qu'un élève ne décrocherait pas forcément sur tout en même temps. Et il y a des matières qui le mènent vers le décrochage, d'autres qui le maintiennent à l'intérieur du système qui l'accroche. Par exemple, certains élèves qui ont pu nous, nous, nous expliquer que ben voilà, euh, le prof de français leur faisait faire du théâtre et donc ça contribuait à leur accrochage. Tous ne s'appelaient pas Macron, hein, je signale. Hein. Je, voilà. Il faut être clair. Là, il y a un corpus plus large. Alors trois caractéristiques de notre recherche, la durée, on a travaillé sur cette question trois ans, on aurait aimé pouvoir travailler plus longtemps, mais bon, en même temps il y a des contraintes, la centration sur l'école, c'est-à-dire ce qui nous intéressait c'était de comprendre la dynamique et les processus de l'accrochage ou du décrochage au sein même de l'école au sein même de l'école. Donc, on n'a pas travaillé en dehors d'elle. On n'a pas travaillé avant ou après, hein, à la différence d'autres études. C'est pour ça que notre étude n'est pas meilleure. Hein. C'est une étude complémentaire. Voilà. Il <coughs> faut croiser les études. Et puis, l'empan de cette recherche, voilà, on a globalement au total plus de 2000 questionnaires et près de 200 entretiens. Si vous voulez. Alors, je dis ça parce que il y a beaucoup de fétichisme des chiffres en ce moment. voilà. Donc voilà, C'est pour dire qu'on a, qu a travaillé sur quelque chose qui était euh, quantitativement non négligeable. Sur ce, c'est secondaire. Ce qui est après important, c'est ce qu'on en fait, la manière dont on le traite, hein, si vous voulez. Et puis, le prisme. On a travaillé de l'école primaire jusqu'au post-bac avec notre, des étudiants de BTS des gens en reprise au Greta et des étudiants universitaires, incluant donc des élèves de SECPA et puis des élèves de lycée professionnel, ce qui est plus rarement le cas. On n'a pas travaillé, j'en suis désolé, donc je vous présente toutes mes excuses, je ne savais pas que je serais invité aujourd'hui, on n'a pas travaillé sur l'enseignement agricole. Voilà. Eh oui. Mais maintenant que je sais que je peux être invité là, on va se mettre à travailler dessus, si vous voulez. Mais c'est un lieu que je connais euh, moins bien, que je connais euh, indirectement. Donc soyez, euh, comment dirais-je, gentils. Euh, quand vous me poserez des questions, dans les réponses que je pourrais faire, hein. sachez que je ne suis pas un spécialiste. Il y en a d'autres de très compétents dans la salle. Alors, quels sont les principaux résultats Premier résultat, il existe une opacité de la vie scolaire pour nombre d'élèves. C'est-à-dire que les notions de discipline ou de matière ne sont pas forcément claires pour eux. C'est pas ce pas rien, parce que ça fait partie des grands découpages de l'institution. Donc ça veut dire que les repères sont pas forcément clairs et ça contribue à de l'insécurité. J'insiste là-dessus parce qu'un des gros problèmes des élèves qui viennent de milieux moins favorisés, c'est justement la question de l'insécurité. Deuxième résultat, les disciplines prennent sens au sein de systèmes disciplinaires variables et reconstruits sous des formes diversifiées par les élèves. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que toute discipline s'inscrit dans un système disciplinaire. Ce système est différent par exemple au cours préparatoire où tout est centré autour de l'entrée dans l'écrit et à d'autres moments de la scolarité. C'est différent dans les lycées professionnels, etc. Donc il faut tenir compte du système disciplinaire pour comprendre le sens que ça peut prendre. Et c'est reconstruit différemment par les élèves. C'est reconstruit différemment et parfois sans grande relation avec ce qu'en dit l'institution, ce qu'en disent les profs, ce qu'en disent les bulletins scolaires, vous savez, quand ils répartissent entre matière littéraire, matière scientifique ou autre. Je vous donne juste un exemple qui, qui nous a bien intéressé. Un certain nombre d'élèves, par exemple, regroupent mathématiques, histoire et anglais. Intéressant, non Je suis sûr qu'aucun enseignant ici n'avait fait cette association. Nous-mêmes, on ne la faisait pas. Et pourquoi ils associent ça Parce que, pour eux, même sous des formes différentes, ce sont des matières qui posent des problèmes de compréhension. Donc c'est une manière de les réunir. Alors vous voyez, je, je ne dis rien sur ce qu'on peut faire des recherches. Je suis toujours très prudent sur le transfert. Mais vous voyez que quand on parle de travail interdisciplinaire, ce genre de résultat peut ouvrir aussi des pistes. Vous voyez Troisième résultat, le vécu disciplinaire est important et concerne tous les élèves et pas simplement les moins bons ou les plus défavorisés. Alors, je vais mettre les points sur les I afin qu'il n'y ait pas trop d'implicite, comme dira mon collègue d'école demain. Euh, ça veut dire qu'on est en désaccord avec un certain nombre de sociologues qui pensent que, voilà, plus les élèves viennent de milieux défavorisés ou plus ils sont en difficulté, plus le vécu est important, plus l'affectif est important. Pour nous, non, on le retrouve chez tous les élèves. Sous des formes sans doute différentes, mais on le retrouve chez tous les élèves. Quatrième résultat, les disciplines pèsent d'un poids plus ou moins important dans ce vécu. Et là, de manière qui ne vous étonnera pas, on va retrouver des disciplines dites fondamentales, comme mathématiques ou français, mais aussi, et j'y reviendrai, l'éducation physique et sportive qui pèse d'un grand poids dans le vécu des élèves. Ce vécu, il peut avoir une orientation positive ou négative. Ça varie selon les moments du cursus, les filières les configurations disciplinaires dont j'ai parlé. Un exemple sur lequel je, je reviendrai par la suite, les mathématiques en France, contrairement à d'autres pays d'ailleurs dans le monde, en France, sont vécues négativement à partir du secondaire. C'est la matière préférée au primaire. J'y reviendrai donc c'est assez intéressant de voir qu'il n'y a rien d'inéluctable et qu'il y a sans doute des relations aux configurations disciplinaires sixième résultat les élèves font bien souvent avec un vécu disciplinaire tendanciellement négatif En d'autres termes, la vie scolaire est un peu tristonnette. Hein. Vous voyez, c'est, euh, voilà, comme euh, dans pas mal de, de, de professions. Ce n'est pas très gai. Sauf l'EPS. L'EPS, il y a un vécu qui est majoritairement positif. À un ou deux bémols près, la piscine... Les courses à l'extérieur quand il fait froid, quand c'est l'hiver. Hein. Voilà, Ça vous rappelle les souvenirs Eh bien, l'école continue à perpétuer ces traditions. Les arts plastiques aussi. Et puis, ce qu'il y a d'intéressant, c'est certaines matières professionnelles dans des filières choisies. Par exemple, esthétique, cuisine. Donc, c'est assez intéressant parce que vous voyez, Contrairement à certains discours un peu convenus, ça signifie que le vécu en lycée professionnel est très différent selon la filière, selon les matières, et que ça peut être très très apprécié dans certains cas. Et j'y reviendrai. Septième résultat, on a trouvé à peu près 15-16 dimensions qui structurent le vécu des élèves. Alors, je vous les explique. C'est une typologie, hein, c'est une construction des chercheurs, hein, donc il ne faut pas fétichiser ça. Hein. On a regardé notre corpus, on a analysé, on s'est dit à peu près, voilà, ça peut fonctionner comme ça. Bon, Donc c'est discutable comme tout le reste d'ailleurs. Alors, quelles sont ces dimensions qui structurent le vécu des élèves Le choix ou l'imposition. Quand c'est imposé, c'est moins bien vécu, notamment les matières à option. On ne se pose pas la question pour les maths et le français, hein, mais les matières à option, ou alors à l'école primaire, les langues. Vous savez qu'à l'école primaire, l'anglais est en train de, de s'établir. Et pour un certain nombre d'élèves, ça pose problème. Le domaine du monde auquel renvoie la matière indépendamment de sa mise en œuvre scolaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, par exemple, pour les élèves, le domaine du monde auquel renvoie l'histoire, par exemple, c'est le passé. Et donc, vous avez des élèves qui vous disent « Moi, j'adore le passé. » Donc, ils aiment bien l'histoire. Boum, c'est mécanique. Vous avez, en revanche, une gamine qui nous a dit « Ah moi, ben, tout ce qui s'est passé « Avant moi, ça ne m'intéresse pas. Bon. » Donc, c'est une autre entrée, si vous voulez. Voilà. De la même manière, vous avez des gamins qui vous disent « J'adore la lecture. » Et donc, ils vont mécaniquement, en quelque sorte, aimer le français. Et d'autres qui disent « Moi, je hais la lecture. » Donc, voilà, pas question euh, de leur parler euh, du français. Vous avez les mêmes choses, par exemple, avec les chiffres ou les nombres. Hein. C'est des, des choses qui durent. Vous avez la matière en tant qu'entité globale. C'est-à-dire que là, les élèves se positionnent par rapport à la globalité de la matière scolaire. Donc, ils aiment l'histoire, euh, voilà, indifféremment, la géographie, etc. Vous avez les fonctionnements scolaires de la matière. C'est-à-dire que là, ils vont être plus précis. C'est-à-dire qu'ils vont dire, moi j'aime bien, euh, par exemple, l'histoire quand le prof fait telle chose. Ou l'histoire quand on travaille telle période. Ou alors j'aime bien les arts visuels. Euh, voilà. Quand on fait telle ou telle chose. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on rentre plus précisément là dans des fonctionnements de la discipline. C'est plus la matière globale. Autre dimension, c'est le fonctionnement de l'enseignant. J'y reviendrai après. Hein. J'y reviendrai parce que c'est quelque chose d'un peu compliqué. Les modes d'exposition. Les modes d'exposition, c'est-à-dire que, en fait, quand euh, les élèves distinguent soigneusement les fonctionnements où il n'y a pas d'exposition publique et les fonctionnements où il y a exposition publique. Par exemple, en EPS, il y a exposition publique. Hein. Ce qui peut être gênant, par exemple, à la piscine, quand on est ado, qu'on est obligé de montrer euh, son corps, par exemple. Mais vous avez aussi des choses qui peuvent être appréciées dans l'exposition publique. Par exemple, quand on, quand on fait du théâtre, quand on a choisi, quand ça vous plaît, etc. D'autres choses qui sont moins appréciées dans l'exposition publique, quand on est contraint de lire à voix haute devant ses camarades. Ou un truc qui est exécré, et en général ça rappelle des souvenirs, c'est quand le prof de maths vous envoie au tableau que vous séchez et qui vous maintient au tableau en se foutant plus ou moins de vous. si vous voulez. Ça, c'est un souvenir de grande, grande souffrance. C'est quasiment euh, dit par les élèves comme un lieu de torture. C'est, voilà. En tout cas, d'humiliation, si vous voulez. Autre dimension, la corporalité. Et c'est pour ça, notamment, que l'éducation physique et sportive est appréciée c'est parce que c'est une discipline qui, à la différence des autres, permet de, de ne pas être assis, forcément, de ne pas écrire, de bouger. Vous voyez et, et donc, c'est ce qui fait notamment une grande partie de l'intérêt et la spécificité pour les élèves de l'éducation physique et sportive au sein du système disciplinaire. La compréhension, c'est fondamental. C'est fondamental les élèves, quand on creuse dans les entretiens avec eux, ont envie de comprendre ils ont peur de ne pas comprendre, ils parlent du stress à l'idée qu'ils pourraient ne pas comprendre ils parlent du soulagement ou de la fierté quand ils ont compris en revanche ils parlent de la honte de l'humiliation quand ils n'ont pas compris vous voyez c'est quelque chose d'important ça à avoir en tête. Et, et du coup, ça permet aussi de comprendre les différentes stratégies de protection qu'emploient un certain nombre d'élèves pour ne pas être confrontés à cela. Tellement c'est euh, difficile à vivre. L'évaluation, et là aussi je reviendrai un peu parce que c'est un tout petit peu plus compliqué. L'identité, c'est-à-dire le rapport à son identité telle qu'on se l'a construit. Par exemple, pour des élèves, travailler telle langue, ça les rapproche de leur histoire familiale, si vous voulez. Ou telle matière les rapproche des sorties qu'ils ont pu effectuer euh... avec leurs parents. Donc cette construction de l'identité par les élèves... Hein, la manière dont ils se la construisent eux, c'est aussi quelque chose d'important. L'extraordinaire disciplinaire, c'est ce pour les élèves ce qui sort des fonctionnements ordinaires de la discipline. Par exemple, le voyage scolaire, la correspondance scolaire, les tournois, euh, la visite d'un écrivain, euh, des choses comme ça qui sont en général euh, appréciés d'ailleurs. Les relations aux questions que se posent les élèves. Ça c'est quelque chose d'important, et j'y reviendrai, parce que, je vais en dire deux mots tout de suite, en fait, un des problèmes des élèves, c'est qu'ils ont l'impression que les matières ne répondent pas aux questions qui se posent j'ai longtemps fait des, de la formation avec Jean-François Alté, didacticien du, du, du français c'est lui qui avait écrit le premier que sèche sur la didactique du français en 92 et qui avait l'habitude de dire de manière un peu provocatrice au, dans nos stages de formation que l'école répond à des questions que ne se posent pas les élèves et ne répond pas aux questions qu'ils se posent c'est une dimension un peu agite propre, un peu slogan mais en même temps, ce n'est pas, euh, pas entièrement faux. Et c'est pour ça d'ailleurs que les élèves apprécient certaines disciplines quand ils ont l'impression que ça peut répondre à certaines des questions qui, qui se posent. Hein. Je pense aux sciences, etc. Les apprentissages réalisés ou réalisables. Et, et, et là, autre remarque, au même titre que la compréhension, les élèves aiment bien apprendre. Et ça les ennuie quand ils ont l'impression qu'ils ne font pas des apprentissages. Et c'est pour ça qu'ils aiment les matières, certaines matières professionnelles dans les filières qu'ils ont choisies. Parce qu'ils disent, là au moins on apprend des choses. Vous voyez, c'est quelque chose qui, qui fait réfléchir quand même. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, hein, c'est secondaire. Les découvertes effectuées... À certains moments, on peut avoir des discours étonnants d'élèves qui vous parlent de ce qu'ils ont pu découvrir hein, dans telle matière avec tel prof, etc. Et, et, et ça leur reste. Il hein. y, y a des moments de où On voit les gamins comme ça. Et puis l'utilité. Simplement, simplement l'utilité c'est l'utilité telle que cela construit l'élève. Alors, deux remarques. Hein. Un, les profs ne parlent pas tellement de l'utilité de la matière, ou en termes tellement généraux que ça ne dit pas grand-chose aux gens. Deux, c'est tel que se construit l'élève. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, par exemple, on a pu avoir en entretien des élèves qui disaient euh, « Pour moi, l'anglais, c'est très important parce que je veux faire commerce. » Et puis, une autre élève qui nous a dit, « moi, L'anglais, non, c'est pas du tout important pour moi parce que je veux faire commerce. » Et alors, du coup, le premier, le premier, il visait des études longues, école de commerce, l'international. La deuxième, qui était dans un petit village du bassin minier, le commerce, c'était être vendeuse dans le magasin de vêtements de son village. Donc, vous voyez, c'est toujours intéressant, effectivement, de, de, de creuser, de voir le cadre de pensée. Vous avez une autre... Je, je donne toujours cette anecdote parce qu'elle me plaît beaucoup. Et puis, euh, elle, elle, elle, elle surprend ou elle fait tiquer à certains moments à certains enseignants de, de langue. Vous avez aussi cette gamine qui nous dit, moi, pour moi, l'anglais, c'est très, très important. Parce que si jamais je rencontre Justin Bieber, je veux pouvoir discuter avec lui. Voilà. Vous voyez, alors, c'est très intéressant, ça. Parce que ça peut nous faire sourire. Parce que ce n'est pas forcément ce qu'on aurait construit, nous, comme profs. Mais c'est ce que construisent les élèves. Vous voyez Et, et ça, c'est quelque chose d'important et on ne peut pas construire le sens à leur place. Et, et donc ça, ça oblige peut-être à avoir d'autres démarches. On pourrait y revenir, si vous voulez, euh, dans les questions. Donc, lié à ça, à tout ce que je viens de raconter, le sens des disciplines et de la vie scolaire fait souvent défaut aux élèves. Ce qui n'est pas rien. Ça veut dire qu'ils peuvent passer cinq ou six jours de plusieurs heures dans une institution donnée sans que ça fasse sens pour eux. Un adulte, dans ce cas-là, il est en dépression. Hein. Ce n'est pas, pas une boutade. Hein. C'est euh, voilà. Donc, il y, y a là, à mon avis un vrai, vrai problème. Notamment par rapport à leur identité, par rapport aux questions qui se posent, par rapport aux apprentissages, par rapport à l'utilité, alors qu'il y a de la pétence pour tout ça. Donc c'est quand même, je trouve, voilà, un, un lieu de problème. vous avez certaines dimensions qui pèsent fortement dans l'orientation négative du vécu. L'imposition, l'exposition publique, les difficultés de compréhension. Maintenant, vous avez aussi certaines dimensions qui sont plus compliquées à analyser qu'on pourrait le penser. Par exemple, l'évaluation. Contrairement à, à nombre discours qu'on entend, euh, y compris euh, voilà, du côté des tenants des pédagogies alternatives que je connais bien et que j'aime bien, euh, vous, pour un certain nombre d'élèves, l'évaluation, c'est quelque chose qui peut être tout à fait positif, à partir du moment où ça les valorise, etc. Donc, vous voyez, sur chacune des procédures d'évaluation, sur chacun des cérémoniales, on peut avoir un vécu positif ou négatif. Et il convient de ne pas aller trop trop vite dans ce genre d'analyse-là. Et puis le fonctionnement des enseignants. J'avais dit que j'y reviendrais. Parce que c'est plus compliqué que ce qu'on raconte d'habitude. À mon avis, ce qu'on appelle le, le fonctionnement des enseignants, voire l'effet maître, c'est en fait plus le fonctionnement des configurations disciplinaires. Je vais expliquer ça en prenant un exemple qui va parler aux plus anciens d'entre vous. Voilà. Quand on jette un gamin à l'eau, à la piscine, ça rappelle des souvenirs à certains à chaque fois, c'est bon. Est-ce Est que c'est une question de sadisme de l'enseignant Alors, je suis d'accord avec vous, c'est pas exclure, hein, mais laissons de côté provisoirement cette hypothèse qui touche un petit pourcentage d'enseignants, En fait, c'est lié à la discipline. Littéralement, on ne peut pas jeter à l'eau ailleurs qu'à la piscine. Métaphoriquement, oui, mais littéralement, non. D'accord Mais de surcroît, c'est lié aux configurations disciplinaires. C'est-à-dire qu'il y a eu une certaine époque dans l'histoire de l'EPS, où c'était considéré comme quelque chose de tout à fait possible et d'envisageable. À un moment donné, bon, il faut donner un bon coup de pied au, au gamin, et voilà, une fois qu'il sera dans l'eau, il va apprendre à se dépatouiller. C'est plus du tout le cas à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, on est plutôt dans le fait d'apprivoiser euh, l'élément aquatique, de jouer avec, etc., etc. Donc vous voyez, le fonctionnement des enseignants, à mon avis, en fait, il est tributaire des configurations disciplinaires. Et vous voyez, dans différents cas, on va retrouver ça. Alors, on pourra en discuter, mais bon, c'est quelque chose qui nous a semblé relativement euh, important. Hein. De la même manière, il hein, y a des souvenirs comme ça qui sont venus, mais euh, vous, vous avez, par exemple... Deux autres exemples. C'est revenu dans les entretiens avec un certain nombre d'élèves le fait qu'il y ait de l'ironie des profs d'anglais sur leur accent. D'ailleurs, on ne trouve pas ça forcément avec l'espagnol ou avec l'allemand. Hein. Je vous signale par parenthèse. C'est-à-dire que peut-être l'anglais est en train de payer la place prédominante qu'il prend dans le système scolaire français. Mais là encore, c'est lié à une manière de faire fonctionner la discipline. Et de la même manière, la rapidité des profs de maths, qui n'est pas simplement un, un mythe, ou un topos cinématographique, hein, vous voyez, dans, au cinéma, quand on voit un prof de maths, il écrit à toute allure au tableau. Hein. Bon. Voilà. Et le prof de français, lui, il est exalté sur les poètes. Mais ce qui revient du côté des élèves, c'est effectivement la rapidité. Les profs de maths vont trop vite, disent-ils. Ça, on ne le trouve que en mathématiques. On ne le trouve pas dans d'autres disciplines. Donc, c'est bien lié, quelque part, à la discipline. Et dans certains fonctionnements disciplinaires, c'est-à-dire là où le prof de maths fonctionne encore de manière magistrale et non pas là où il fait travailler en recherche les élèves par groupe. On ne trouve pas ça. Vous voyez, lien à la discipline, lien à la configuration disciplinaire, comme pour le PS. Les déclarations des élèves quant à leur vécu permettent de constituer des cartes d'identité disciplinaire, c'est-à-dire un peu de voir entre quel pôle la discipline oscille. Et donc, ça donne aussi des idées sur les configurations disciplinaires possibles. Par exemple, le français, pour les élèves, ça aussi, entre un pôle qu'ils apprécient plutôt, qui est celui de l'expression, et un autre pôle qui est celui des normes et des prescriptions. Vous c'est, voilà. Les mathématiques, ça aussi, entre recherche et mécanique. Donc c'est assez intéressant de, de voir ça. Ça permet de voir donc, les pôles entre lesquels peuvent se constituer les configurations disciplinaires. Certains stéréotypes peu propices aux apprentissages disciplinaires ont la vie dure. Chez les élèves, mais aussi chez les profs. Par exemple on parle encore d'élèves littéraires ou scientifiques. Doués ou pas doués Alors doués ou pas doués, le problème, il est réglé, parce que s'il n'y a pas besoin d'apprendre, hein, que vous soyez doués ou pas doués, si vous voulez, le problème de l'apprentissage, il sort. Et littéraire ou scientifique, c'est tranquille. Euh, ça permet de se protéger du côté des profs et du côté des élèves. Mais là encore ce n'est pas tellement fructueux pour les apprentissages et ça repose peut-être sur des partitions pas tellement tellement fondées. Autre point, or là, qui en général fait beaucoup tiquer, donc vous allez peut-être beaucoup tiquer, mais c'est bien, comme ça on pourra discuter, vous pourrez me lyncher, etc., bon, vous avez des ruptures ou des continuités quant au vécu euh, disciplinaire entre les étapes du cursus. Hein, je vous en ai parlé par exemple pour les maths. Ça interroge la spécialisation et la formation des enseignants. Pourquoi, Pourquoi Parce que ça veut dire que les mathématiques sont bien plus appréciés aux primaires par des maîtres, alors que c'est enseigné par des maîtres non spécialistes. Merde. Là-dessus, j'ai eu quelques frottements avec certains inspecteurs généraux qui sont tombés de leur chaise, si vous voulez. Euh, voilà, c'est... bon. Mais, attention, n'allez pas trop vite en recherche, les choses sont jamais simples, contrairement à ce que certains racontent. La situation est inverse pour l'histoire géographique. C'est-à-dire que c'est plus apprécié au collège et au lycée qu'au primaire. Et c'est équivalent pour le français, toujours aussi peu apprécié, quel que soit le moment du cursus. Ce qui me désespère, hein, je suis un ancien prof de français. Moi. Mais bon, voilà, en même temps, ça renvoie à des questions, ça interroge. Mais vous voyez que, malgré tout, ça interroge la formation des enseignants. Sur quoi on doit faire porter l'accent Autre résultat, il existe des différences, mais aussi des points communs non négligeables quant au vécu entre les élèves de différentes filières scolaires. <coughs> Là encore, on, a, on insiste dessus, parce qu'on est en désaccord avec un certain nombre de sociologues qui insistent sur les différences. Alors, ça ne veut pas dire que les différences n'existent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils aient tort d'insister là-dessus. Mais ça veut dire, à notre avis, qu'ils sous-estiment le fait qu'il y a un grand point commun entre les élèves, quelle que soit leur filière, c'est leur vécu dépend de la manière dont ils peuvent ou pas intégrer les disciplines dans leur vécu immédiat, S'ils n'y arrivent pas, c'en est fini de rapport aux disciplines. Et ils peuvent y arriver de tas de manières différentes. Et donc là, effectivement, ça ouvre des pistes quant à la continuité. Et ça, c'est commun entre les élèves, quel que soit le moment du cursus, quelle que soit la filière, quel que soit leur milieu d'origine, etc. Donc, c'est toujours intéressant, vous voyez, de, de regarder dans les études les points communs. Regardez d'ailleurs hein, dans les articles, c'est quelque chose de marrant. Vous verrez que dans un certain nombre d'articles, quand les gens travaillent sur, euh, par exemple, les, les différences entre les élèves issus de catégories socio-professionnelles différentes, ils, ils ne parlent pas des points communs de la même manière sur le genre, voilà. il, il ne parle pas non plus des points communs. C'est très très curieux, euh, ces éclairages-là qui euh, occultent ce qu'il peut y avoir de commun. Je ferme ma parenthèse. Alors, quelques déplacements qui nous semblent importants. Première chose, c'est que il nous semble que l'entrée qu'on a choisie, qui encore une fois n'est qu'une entrée, hein, pas exclusive d'autres bien sûr, hein, ça a comme intérêt premier de, de permettre d'articuler les différentes formes et définitions du décrochage. Vous voyez, pour certains le décrochage c'est le décrochage cognitif, c'est-à-dire que l'élève il est là sans être là. Voilà, Pour, pour, pour le dire vite. Hein. Il pense à autre chose, il s'ennuie, il n'écoute pas trop, etc. Mais il est là. L'absentéisme, léger ou lourd, et puis la sortie du système scolaire. Donc vous voyez, ça permet d'articuler ça, de voir des variations, de voir des, des ponts, etc., etc. Et de voir ça aussi selon les disciplines. Deuxième point très important pour nous, ça déplace le questionnement. C'est-à-dire que le problème, c'est plus des élèves à risque, mais c'est le fonctionnement, les fonctionnements ordinaires des disciplines qui constituent des risques pour tous les élèves. Vous voyez, c'est un déplacement important et qui nous donne un levier. C'est-à-dire que, il ne s'agit plus de repérer certaines catégories d'élèves auxquelles on appliquerait des traitements spécifiques dans des dispositifs ad hoc hors des fonctionnements normaux de classe. Hein, Mérieux, il parle de l'externalisation des difficultés, qui est effectivement importante. Mais il s'agit de modifier les fonctionnements ordinaires des disciplines qui engendrent des risques pour tous les élèves. Vous, vous aviez un, un théoricien de la pédagogie institutionnelle, Jacques Pin, qui il parle du décrochage comme la maladie nosocomiale de l'école. C'est intéressant comme expression. Troisième déplacement important, et qui donne quelque part de l'optimisme, je trouve, c'est que ça permet de montrer qu'il n'y a rien d'inéluctable dans les effets des disciplines. Il n'y a rien d'inéluctable. C'est-à-dire qu'on peut agir sur les phénomènes d'accrochage et de décrochage en modifiant les fonctionnements disciplinaires, en changeant de configuration disciplinaire. C'est-à-dire que ça restitue l'importance des enseignants dans la lutte contre le décrochage scolaire et pour l'accrochage scolaire. Hein, pendant longtemps, un certain nombre d'enseignants se sont dit, bon, on nous maintient un peu à l'écart. C'est le boulot d'autres, euh, des, des, des psychos, euh, des CPE, euh, des travailleurs sociaux, etc., etc. Non, ça, ça montre que l'enseignant est une pièce maîtresse du dispositif de lutte contre le décrochage et pour l'accrochage scolaire. Alors, ça permet d'envisager des actions de prévention. Attention, ce sont des pistes, hein. je ne dis pas ce qui est bien. Je m'en garderai bien. Il n'y a pas de passage mécanique des recherches aux pratiques. Les experts de la pratique, ce sont les enseignants dans leur classe. Et les conditions des classes sont tellement variables qu'il n'y a pas de solution magique. Ce serait entretenir un, un mythe. Sur ce, ça permet d'éclairer des pistes possibles, à voir comment on peut les incarner. Hein donc du côté des interventions communes sur l'ensemble des enseignants et des matières. Par exemple, ne pas réduire le système disciplinaire aux matières dites principales. En excluant par exemple EPS, euh, art visuels, musique, Vous savez, on a tendance à dire pour les élèves en grande difficulté, voilà, il faut aller sur les fondamentaux et tout. Ce serait, à notre sens, au vu des entretiens dont on dispose, si vous voulez, une grave erreur. Parce que bien souvent, le raccrochage tient à ces matières qui sont dites euh, périphériques. Il y a un discours en France sur les fondamentaux qui est un discours lamentable et dangereux. C'est la même chose pour les ministres, tous les ministres de l'éducation nationale. Ils arrivent et ils disent, voilà, on va revenir aux fondamentaux, lire, écrire, compter. Voilà, comme si les Astites, dans leur classe, ils, ils, ils avaient pu faire ça, si vous voulez, qui passaient leur temps à jouer au ballon. C'est quand même absurde, si vous voulez, sauf effectivement dans une perspective électorale. Bon. Donc, ne pas réduire le système disciplinaire aux matières dites principales. Deuxième piste, c'est réduire ou tenter de réduire l'opacité des fonctionnements scolaires. C'est-à-dire que ça nous semble important d'essayer de, de clarifier avec les élèves, ben voilà, c'est quoi ces matières, c'est quoi ça C'est-à-dire, bon, qu'est-ce qu'on fait dedans euh, Pourquoi on le fait aussi ça, ça se discute. Et donc, voilà, il nous semble que là, il y a une importance en termes de repères, en termes d'insécurité, etc., etc. Clarifier les apprentissages, susciter des découvertes, ça nous semble important parce que les élèves apprécient, mais bien souvent ils ont le sentiment qu'il n'y a pas d'apprentissage, ils ne les voient pas bien. C'est pour ça que ce que certains didacticiens appellent les phases d'institutionnalisation, où on reconstruit à un moment donné ce qui a été appris d'important, nous semble un moment important. Sur ce, on n'entend pas par là forcément, vous savez, le fait que le maître il dit voilà, je vous dicte le résumé. Non, c'est quelque chose qui, qui se construit aussi avec les élèves, cela, hein, si vous laissez. Euh, voilà, il faut que ce soit partagé. Il faut se méfier de ce qui est imposé de l'extérieur, parce que si on impose en plus un résumé, ça ne veut pas dire que les élèves comprendront mieux ou auront l'impression d'avoir appris quelque chose. Peut-être au contraire, ils, ont ils auront l'impression encore plus de ne pas comprendre, vu le résumé que dicte l'enseignant. Permettre aux élèves de donner du sens au travail effectué dans les disciplines. voilà. Et, et ça, encore une fois, c'est aussi non pas dire aux élèves quel est le sens, mais voir avec eux quel sens ça peut prendre par rapport à leurs questions, par rapport à leur identité. Qu'est-ce qu'ils en font en respectant ce qu'ils en font, comme cette gamine et, et ses relations souhaitées avec Justin Bieber Garantir et sécuriser la compréhension, c'est fondamental. Par rapport aux angoisses qu'il y a, c'est quelque chose de fondamental pour nous. Ça veut dire que, pour nous, ça a été une grande surprise de voir encore des gamins aux prises avec des enseignants, quand ils leur posaient des questions du type euh, « monsieur ou madame, j'ai pas compris », des enseignants qui leur disent « voilà ». tu avec à écouter. Le prof, il est là pourquoi Si ce n'est pour faire comprendre. c'est ça l'enjeu principal du travail d'enseignant. Donc, il doit tout faire pour faciliter il doit tout faire pour garantir. Et donc là, il, il nous semble que quelque part, ce n'est pas forcément encore euh, établi dans les pratiques d'un certain nombre d'enseignants bannir les humiliations bon. humiliation au, au sens large hein. c'est à dire que ça passe aussi par l'ironie qui reste quand même relativement fréquente quand on discute avec les élèves ça passe aussi par la négligence vous savez que si vous vous intéressez à la question des, des violences scolaires ou non scolaires, il y a une catégorie qui est la négligence. Hein, C'est quelque chose de euh, terrible. Si des enfants peuvent mourir de négligence hein, quand on ne s'intéresse pas à eux, etc. Et vous avez des classes, vous regardez, bah vous avez des élèves qui sont d'une manière ou d'une autre négligés. Je me rappelle quand on suivait euh, l'expérience dans le groupe scolaire qui pratiquait la pédagogie freinet, dont je vous ai parlé, il y a un gamin qui est arrivé d'une autre école, pendant X temps, il était à l'écart, les mains dans les poches, il regardait. Et donc on en a discuté avec les anciens, qui disaient, Bah ouais, dans l'école où il était, personne ne s'occupait de lui. Et, et, et donc il a fallu reconstituer cet espace d'interaction. Voilà, c'était... Euh... Donc c'est quelque chose... Il faut être vigilant. Hein. Ce n'est pas simple parce que ça implique le verbal, le non-verbal, les déplacements dans la classe, qui on regarde, qui on ne regarde pas, etc. C'est quelque chose de, de, de compliqué. Faire en sorte que les évaluations constituent des aides et non des obstacles. Bon, c'est vrai. Dans nombre de cas, les évaluations, finalement, c'est const... donné comme un moment de vérité. Voilà, ça doit être strict. Et y compris, vous connaissez sans doute les travaux d'Antibi sur la constante macabre, donc avec le fait qu'on arrive toujours à avoir des élèves en situation d'échec. Et si on n'a pas d'élèves en situation d'échec, on est considéré comme un prof trop laxiste. Au début de ma carrière, donc dans, dans, dans une banlieue défavorisée de, de Lille, mais bon la principale faisait ce qui était déjà interdit, mais ce que nombre de principaux continuent à faire, c'est-à-dire des classes un peu de niveau, vous voyez On met les bons dans une classe, les moyens dans une autre, et ainsi de suite. Et normalement, on n'a pas le droit. Mais bon, ça, ça, ça continue. Hein Alors ça peut s'appeler ABCD, ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, au-delà, ça devient problématique, etc. Mais bon. Mais ce qu'il y avait de frappant, c'était que dans la meilleure classe, entre guillemets, qu'on constituait, avec les meilleurs des écoles primaires environnantes au bout de très peu de temps il y avait des bons, des moyens et des faibles c'est assez extraordinaire quand même hein, ça. Et, et, et donc en plus vous avez le stress qui vient s'ajouter vous avez le système de notation des annotations très peu compréhensibles hein, très peu compréhensibles hein, je... je dans le nombre de cas, c'est assez sidérant. Donc je vous dis, hein, moi je suis euh, à l'origine prof de français, didacticien du français. J'ai regardé des milliers de copies d'élèves en français avec les annotations des profs dessus. Dans le nombre de cas, je ne les comprends pas. Et donc, ça veut dire qu'on comprend pourquoi le gamin il met le, le papier dans son cartable pourquoi les parents, euh, voilà, ils sont surpris si vous voulez. Il y, y a un truc qui ne va pas, là. Même chose pour les bulletins scolaires. Hein. On pourrait parler des bulletins scolaires. Il y a un vrai problème. Là aussi, il y, y a une opacité. C'est-à-dire qu'on on exclut et on contribue à l'insécurité. Parce que les gamins, en fait, ils aiment bien quand il y a des annotations qui vont les aider, là encore, à comprendre ce qui ne va pas et comment ils peuvent s'améliorer. Donc, ça mérite réflexion, hein. Susciter et étayer le désir d'apprendre plutôt que d'imposer. Ça, c'est voilà, quelque chose qui, qui me semble important aussi à avoir. On ne se rend pas compte à quel point on passe son temps à imposer des choses à l'école. Je suis intervenu sur le même sujet l'année dernière, lors de journées de lutte contre le décrochage organisées par la F FCPE. Et il y avait deux anciens décrocheurs qui témoignaient. Et il y en a un des deux qui a dit, bah ouais, décrocher, c'était le seul choix qui me restait. Tout le reste m'était imposé. Ça fait réfléchir hein, quand même. J ai, j ai, alors là, pour le coup, j'ai trouvé que, bon, c'est vrai que ça fait réfléchir sur le système scolaire. Déconstruire les explications stéréotypées, bon, on en a parlé, le don, l'opposition littéraire scientifique, voilà, qui ne sert pas à, à, à grand chose, qui n'a pas grand fondement, et qui n'aide pas à rentrer dans les apprentissages, et mettre en œuvre certaines pratiques des pédagogies alternatives qui ont fait leur preuve. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est j'ai beaucoup travaillé sur les pédagogies alternatives. Enfin, certaines d'entre elles. Hein. Pédagogie freinet, pédagogie du projet. Je, je suis des écoles qui travaillent différemment. Bon, euh, Voilà, donc j'ai des intérêts pour ça. Euh, ça ne veut pas dire que je sois militant du tout pour ça. Mais il y a quelque chose qui est intéressant. Quand on parle des pratiques pédagogiques classiques, ça suscite des clivages. C'est-à-dire vous avez des élèves qui aiment et des élèves qui n'aiment pas. Hein, C'est pour ça là aussi qu'il ne faut pas aller trop vite. Par exemple, vous avez certains gamins qui adorent la dictée. Hein. Ils font pas de faute, donc ils sont contents, ils sont sûrs d'avoir une bonne note. Le problème est réglé, si vous voulez. Bon. Donc voilà. Donc les pratiques classiques, traditionnelles, ça produit des clivages entre ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas. En revanche, de manière massive. Un certain nombre de pratiques alternatives suscitent l'intérêt et l'investissement des élèves. Voilà, ça c'est ce qu'on a constaté. Tout ce qui est recherche, par exemple, mettre les élèves en situation de recherche, pourvu qu'on ne les laisse pas euh, sur des trucs insolubles et tout, hein, bon, et que les recherches aient un minimum euh, d'intérêt. De la même manière, ce qui est de l'ordre des débats, ce qui est de l'ordre des conseils qu'on s'est bien menés, etc., et donc. Donc là, se pose un problème dans l'école française, si vous voulez, c'est pourquoi on ne fait pas plus fond sur un certain nombre de principes qu'on connaît bien maintenant et dont les effets sont attestés. Vous voyez, ça mérite euh, au moins discussion. Hein. On pourrait y revenir, hein, puisque j'avais moi-même dans certaines classes pratiqué euh, ça. Et donc, du point de vue de l'investissement des élèves, il y, y, y a des trucs... Euh, c'est surprenant, hein? juste pour vous donner un exemple de ce que je dis. Donc, quand je travaillais en collège, je travaillais en pédagogie du projet dans une classe chaque année avec mon collègue prof de dessin. Et chaque année, on fabriquait quelque chose qui articulait écrit image. Donc, publicité, euh, euh, roman photo, euh, voilà, on a bande dessinée, etc. etc. C'était une et on fabriquait bien sûr pédagogie du projet, une brochure à chaque fois, hein, qu'on dis... qu vendait à l'extérieur et tout et on était à une époque que les moins de 20 ans n'ont pas pu connaître c'est à dire que il n'y avait quasiment pas de photocopieuse dans les établissements il n'y en avait même pas dans certains établissements si vous voulez et donc tout ce qui était couleur comment on faisait ce qui était couleur vous le savez ou pas Comment on faisait ça et ben, Pour envoyer ça à l'imprimerie, non, non, c'était même pas les stènes à alcool et tout, non, non, à encre, on mettait un calque. Et il y avait un calque par couleur, vous voyez Et ça, ça partait à l'imprimerie comme ça. Donc vous voyez le, le boulot. Et donc, je me rappelle de gamins qui étaient considérés comme des gamins, pour le dire vite, comme des tapes merdes des agités, qu'on tenait pas tranquille, etc. Et tout, tous les profs se plaignaient, et des gamins qui passaient 6 heures à réaliser leur casque, leur casque, leur, euh, leur calque. Vous voyez Donc ça fait réfléchir aussi, là, sur des pratiques alternatives où on ne reconnaît pas les gamins. Hein, d'ailleurs, les collègues ne, ne comprenaient pas. Les collègues étaient d'ailleurs très contents de nous les laisser, hein. Oui, oui, ouais, vas-y, euh, prends-les. Là, ça. Oui, bon. À côté de ça, on a des propositions qu'on peut spécifier disciplinairement. Quelques exemples. En mathématiques, par exemple, la chose la plus fondamentale qui revient, c'est de lever les angoisses liées à la compréhension. C'est ça qui est fondamental en mathématiques, pour les élèves. En mathématiques, hein, c'est là aussi une des, quasiment la seule discipline où les élèves disent, le prof il s'occupe de ceux qui comprennent et les autres ne s'en occupent pas. Attention, ce n'est pas un truc général, hein, ça ne concerne pas tous les profs de maths. Mais néanmoins, c'est la seule discipline où on a ce type de discours. Donc vous voyez que là, effectivement, il s'agit de réfléchir à comment on peut essayer de lever les angoisses liées à la compréhension et étayer l'envie de chercher. Alors c'est d'autant plus important que cette angoisse liée à la compréhension, elle va perdurer. Vous devez connaître, et, et moi j'ai rencontré nombre de mes étudiants, alors que j'enseignais en sciences de l'éduc, hein, qui étaient bloqué devant les stats. Parce qu'ils disaient, ah non, moi, dès qu'il y a un nombre, un chiffre, non, non, ça ne ça va pas. Donc, vous voyez, il y a là un problème quand même fondamental. C'est anormal, ça. Hein? Alors, j'attends le retour de bâton des profs de maths pour certains d'entre eux qui considèrent que les stats ne sont pas des maths. On, on en discutera une autre fois, si vous voulez bien. En français, il me semble important de s'appuyer sur le désir de s'exprimer et d'échanger. C'est ça qui est un moteur visiblement en français. Attention, là encore, il ne s'agit pas d'être mécanique, il ne s'agit pas de dire « on ne va pas travailler les normes ». Non, il s'agit de dire « quelle est l'entrée la plus efficace » Est-ce que l'entrée la plus efficace, c'est de commencer par les normes Ou est-ce que l'entrée la plus efficace, c'est de commencer par ce qui échange parce qu'il y a autorisation, parce qu'il y a écriture, etc., etc. Dans le groupe scolaire Freinet qu'on a suivi, c'est encore une parenthèse, hein, Donc c'était une école qui était dans une situation catastrophique. Hein, les classes étaient en train de fermer, c'est pour ça que l'expérience a été autorisée. Et donc le niveau d'incivilité était bien plus élevé qu'ailleurs, et les résultats scolaires étaient bien moins bons que dans les écoles environnantes avec même public scolaire. À la, Toussaint, à la Toussaint, le niveau d'incivilité avait baissé, je ne dis pas que tout était résolu, mais le niveau d'incivilité avait baissé, et les gamins s'étaient mis à écrire, à écrire des textes longs. Donc ça veut dire que, sans moyens particuliers, on peut agir sur les dysfonctionnements euh, à l'école. Donc, voilà, encore une fois, il ne s'agit pas d'opposer l'un à l'autre, il s'agit de voir comment on articule, qu'est-ce qui est le mieux stratégiquement. En histoire et géo, le gros problème des élèves, c'est qu'ils ont l'impression d'être obligés d'apprendre sans comprendre. Ça revient. Et là, ils disent, nous, il y a des tas de mots compliqués. On ne comprend pas, donc on apprend par cœur. En revanche, en revanche, ils adorent quand il y a du travail de recherche quand il y a du travail sur des documents, euh, des choses comme ça. Donc vous voyez là encore le, le jeu des configurations disciplinaires qui font que certains gamins peuvent être totalement bloqués et peuvent être débloqués alors qu'on met en place euh, d'autres pratiques. EPS, arts plastiques, éducation musicale, veillez à garantir leur spécificité au sein du système disciplinaire parce que c'est effectivement leur spécificité qui font qu'un certain nombre d'élèves s'accrochent. Et là, j'insiste là-dessus, parce que bon, alors, je ne suis pas un spécialiste de, de ces disciplines, hein, et s'il y a des profs de pèse dans la salle, ils, ils peuvent éventuellement me, me rentrer dedans. Mais vous avez des débats, et à certains moments, dans les instructions officielles, apparaît le fait que ça serait bien qu'il y ait de l'écrit. On ne pèse. Alors je comprends bien, la démarche, par rapport à la légitimité disciplinaire. En revanche, ça pose un problème, puisque justement ce qui fait que les élèves apprécient, c'est que c'est différent. Donc vous voyez, ça, ça mérite réflexion et de ne pas aller euh, trop vite par rapport à ça. Ils aiment bien aussi, hein, outre les, le fait de pouvoir s'exprimer, mais dans ces disciplines-là, le fait de pouvoir un peu bouger le fait de pouvoir euh, être plus proche de certains de leurs copains. Ce qui est pas mal, hein, parce que des journées sans bouger, et sans pouvoir parler à son voisin, nous, on meurt. Hein, c'est euh, voilà. Donc, euh. Anglais, comme les autres langues, en faire une langue qui vit. Ce qui est apprécié, c'est effectivement tout ce qui concerne l'extraordinaire disciplinaire et ce qui concerne le travail sur la culture. Ça, c'est quelque chose de la culture vivante. Ça, c'est quelque chose qui plaît aux gamins, plus que tout ce qui se passe par euh, l'écrit, des choses un peu anciennes, etc. Là encore, hein, il ne s'agit pas de dire, faut ne faire que ça. Il s'agit de voir quelle est l'entrée qui peut être la plus intéressante pour accrocher les élèves. Et puis, faire exister l'éducation civique. Encore une fois, hein, on est devant ce problème que depuis des décennies, l'éducation nationale insiste sur l'éducation civique, l'éducation citoyenne, éducation morale, et etc. En disant que c'est fondamental, toutes les disciplines doivent y concourir, le résultat c'est que c'est quelque chose d'absolument transparent pour les élèves. Donc il y a là peut-être quelque chose qu'il convient de, de réfléchir. Voilà, si vous voulez, les références que j'ai sollicitées, c'était celle là Et maintenant, on peut passer aux questions. Merci de votre attention.